Question numéro 1. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de football Réponse, 11 joueurs. Question numéro 2. Quel est le nom du tournoi international de football organisé tous les 4 ans par la FIFA Réponse, la Coupe du Monde de la FIFA Question numéro 3. Quel joueur est considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps? Réponse Pelé. Question numéro 4. Quel est le nom de l'entraîneur de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde en 2018? Réponse Didier Deschamps. Question numéro 5. Où se trouve le stade de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA de 2023 Réponse. Le stade de l'Atatürk à Istanbul, en Turquie. Question numéro 6. Combien de temps dure un match de football Réponse. Un match de football dure 90 minutes, composé de demi-temps de 45 minutes chacune. Question numéro 7. Quelle est la différence entre un coup franc direct et un coup franc indirect? Réponse. Un coup franc direct permet à un joueur de tirer directement au but, tandis qu'un coup franc indirect doit être touché par un deuxième joueur avant d'être tiré au but. Question numéro 8. Quel est le nombre maximum de remplacements qu'une équipe peut effectuer lors d'un match de football? Réponse 5 remplacements par équipe. Abonnez-vous à notre chaîne, merci d'avoir regardé.